L'Open Innovation connaît aujourd'hui un développement rapide. Elle pousse les grands groupes à réfléchir à leur inscription dans un environnement complexe et en évolution permanente. Identifier, soutenir, collaborer, voire intégrer des startups constitue désormais un enjeu stratégique. Quelles relations unissent les grands groupes et les startups Pour explorer cette problématique, Conseil et Recherche lance une nouvelle recherche collaborative. Embarquement prévu en avril 2019